Coucou YouTube J'ai fait un petit tuto pour comment faire un top 1 en mangeant, en se régalant, en se délectant d'un petit plat. C'est super simple, je te laisse regarder la vidéo. Pense à liker, à commenter. Bisous. Mmh. Je vous montrer, chat. Comment gagner une game en mangeant, tu vois. C'est super simple. Déjà, il faut une cuillère. Il faut être bien. L'œil vif. Et je vais vous montrer. C'est extrêmement simple de, de gagner en mangeant. Une vois que vous avez fini un peu votre entrée, il faut pas tout manger d'un coup. Il hein. ne faut pas se presser. Vous allez prendre la loupe. Même s'il y a un ennemi à côté. Vous essayez de retrouver cet ennemi qui n'a pas pris la loupe. Là, étape très importante. En même temps que vous prenez une cuillerée, vous le t Merde Oh putain, ça peut être compliqué là. Bon, je dégraille quand même à ma cuillère. Surtout, vous appuyez pas sur votre touche sprint. pour pas faire de bruit. Vous claquez un drone. Ah Vous voyez qu'il y a quelqu'un juste en face de vous. Il est là. Il fait exactement la même technique. C'est une fourbasse, comme on appelle ça. Heureusement. Hop là Les fourbasses, qu'est-ce qu'on en fait On les défonce. Et pendant ça, hop tu reprends tout le loot. J'ai l'œil encore plus affûté qu'une fourchette, chat, là, actuellement. Et là, je me déplace à la prochaine étape. Pendant qu'on se déplace, on peut reprendre une cuillerée. On a le droit. On va acheter un drone. Enfin, un... Un colis. On envoie le colis là-bas. Très important. On ne le loot pas tout de suite. On se fout là-dedans. Dans une tombe. En attendant, on peut se lever. Aller faire un tour. Là on est dans le gaz. Mais ça fait partie de la stratégie. On n'a pas à s'en faire. On prend le colis. On repère qu'il y a un méchant ici. En vrai on s'en fout un peu. Hein. Hop. On escalade. Tranquillement. Oh, euh. On se rend compte que le Diggle, on l'a mal équipé. Du coup qu'est-ce qu'on fait on va prendre un quart. Hop. Maintenant qu'on a le car, chat, on peut se balader. On se dit, putain, il fait un peu graillou au bidou. S'il fait graillou au bidou, tu fais un kill. Hop. Et quand t'as vraiment faim, t'en fais deux. Parce qu'en faisant deux kills, t'as le droit à deux bouchées. Et si tu fais trois kills, t'as limite le droit de finir le plat. Je dirais pas que là, c'est ce que je vais faire. Bon, triple kill. Là, là, je vais pouvoir taper dans le plat euh, vénère. Mmh, mec. Il y a, y a des règles. Là, je le suis en silence de mort. Voilà. Tout a l'air de plutôt... Bon, tu vas obtenir ça. Il s'appelait Lancelot, les gars. On joue pas au même jeu. Je pense juste que t'as pas la même tarte au poireau que moi, frérot. Un peu d'eau, on est pas des chauvages. un ouais, mec derrière moi. Je m'essuie le doigt et je viens de défoncer, frérot. Ça te va Là, on voit qu'il y a un joueur de type tryhard. Du coup, on peut se permettre de lui sauter dessus et de lui faire ce que je viens de lui faire. En même temps, on remarque, chat, qu'il y a un autre joueur à ma droite. On se demande si ce qu'on vient de faire là est légal. S'il l'a pris, sûrement oui, comme on dit. On continue d'avancer, chat. On fait notre petite. Euh... On remarque qu'il y a ce mec-là qui a atterri. Oh. J'ai voulu décaler un flic qui était déjà parti. Ah, qu'est-ce que je constate Oui, aïe, aïe. Aïe, ouille Dans la tête. Voilà, c'est bon, il arrête de me regarder. Oh. Excusez-moi. Ça, c'est à force de papoter. Du et... coup, là, je m'avance. Faut ah. un truc dans la tête, frérot. On peut constater que quelqu'un a envoyé un colis ici. Ce qui veut sûrement dire que quelqu'un va vouloir looter ce colis. On n'a pas besoin d'être pressé. Voilà. Si on vous tire dessus, vous avez juste à vous tourner et tirer sur les gens. Y'a rien de compliqué. On va avancer un peu encore. Ah. Ok. Ok, c'est un peu la... Là c'est... Ok, je viens de cramer mes deux paralysantes pour... Euh... Stop un gars à droite, puis stop un gars à gauche. Sûrement que là, je vais l'exploser, le mec du Ah. Pas du tout. Là, honnêtement, on vient de dodge un mec à droite, un mec à gauche. Moi, je trouve qu'on a bien mérité le dessert. Enfin, le plat. Là, je peux voir ce joueur. Est-ce que j'ai envie de lui tirer dessus maintenant Non. non. C'est une rose en bord de map. J'ai surtout de la peine pour lui. Je me dis... Quelle vie de merde il doit avoir, ce mec-là. Est-ce qu'il mériterait pas une petite balle, on se dit moi, je crois bien que oui. Là, voilà, on constate que son taux d'agressivité est extrêmement élevé. On le calme. Résurgence désactivée. La pression monte. Qu'est-ce qu'on fait quand on a la pression qui monte On mange un peu de poireau. Il reste 44, 44 secondes. On sait qu'il y a l'autre fils de pute, de Rose, qui tryhard dans ce secteur-là. Qu'est-ce qu'on va faire On va faire une rotation circulaire sur la droite. Salomé un peu. Voir qu'il y a un mec là, donc être patient sur notre rotation. Après, on va aller à la tiro. Là, je fais un tuto pour comment gagner une game en mangeant, frérot. Oublie pas de t'hydrater, c'est vrai. Je l'ai vu là-bas. Du coup, qu'est-ce qu'on fait Hop, on se cache. On regarde un peu à droite. Ah, il, nous tire, il, a, il a ouvert le feu. Il a ouvert le feu, il m'a craque. Là, en soi, moi, je prends mon temps. Défonce-les bien. Bisous Sky, amuse-toi bien toi aussi Là, où voyez ce joueur J'aime pas non plus euh, les joueurs avec ce skin C'est tous des tryharders à chaque fois Ah, on a tiré une balle mais elle a pas compté C'est pas très grave Mon masque est quasiment fini Et finalement, je décide de changer de stratégie Je vais pas prendre la tiro, mais je vais prendre la voiture On va se la jouer à la H1Z1 Oh, le fix shop on, en, on envoie une paralysante On a plus du tout de vie Je me cache dans l'angle. Je vais même. Et là, je me rends compte que je me suis fait push. Je me dis, oulala, vite, c'est le moment d'accélérer. Oh, je crois qu'il a un lance roquette dans les mains. Je sais pas trop. Ok, je vois ce joueur qui avance là-bas. Ah, les deux joueurs qui se rencontrent, mais qui ne se tirent pas dessus. Et si le joueur numéro A qui, hop, et le joueur qui est bloqué par Choachin. Écoute bien. Ouvre la porte Et le joueur qui s'est fait bloquer la rotation. L'autre qui est parti dans les airs, je sais pas trop où il est passé. Et Chou H1 qui peut se permettre euh, d'aller se placer directement en zone. Il lui reste deux barres de masque, il s'en bat les couilles. En tous les cas, il doit refoutre un shield. Oh, peut-être deux shields Ouais, bon, peut-être que j'ai avancé un peu trop vite. Bon, c'est sûr même que j'ai avancé un peu trop vite. Je me fais tirer dessus un joueur qui a pris la hauteur. Evidemment, ce joueur se fait backstabber par le joueur numéro 2. Ce qui fait que Shaw se retrouve maintenant en 1 contre 1. C'est l'autre joueur qui a la zone. Pas de, pas de chance, comme on dit. Il foule sur la voiture, il veut la casser, c'est un, un peu sa stratégie à ce mec-là, j'ai l'impression. Du coup, on va se permettre d'avancer pendant qu'il recharge ses grosses armes, vu qu'il vient de les vider. Hop, on lui envoie une petite paralysante, on fait un push calme. On met la tête, voilà comment manger, et faire des top 1 facilement. Oh, oui. Abonnez-vous Oh, Cyril Est-ce que vous mettez Aussitôt demandé, aussitôt arrivé. C'est rapide, Cyril, la C'est rapide Waouh ouais. hein wow. Attends. Mettez-moi sa tête, pareil. Voilà. Waouh, ouais. Ça a l'air bon, Cyril. Pas de bolo, avec des billes de moza à l'intérieur, un petit peu de tomate, des petites tomates cerises de la région, juste à côté de Montpellier. Très bien. Un euh, petit basilic et voilà. Je t'ai fait une grosse assiette et ce qu'on fait, tes restes, ce que tu veux pas manger, on donnera à Bébou. Non, <rire> on va pas lui donner une belle assiette non plus. Bah ben non. Ça va ou quoi ben, euh, Non. On ouais. ne lui file pas une assiette aussi. Non, ben, attends, on va pas lui filer une grosse assiette. Oh, file lui, alors qu'il graille dans un verre. Non, mais avec tes restes, on va lui donner tes restes et on le mettra tout ça là-dedans. On va mixer un petit coup et on va lui donner. Là, c'est le verre où j'ai craché. Ouais, bah ben, c'est parfait. Puntiel.